Démarrer enregistrement C'est pour faire. 1-2-1-2. Ah il y avoir une faute de raccord. Là. <rire> <rire> Pas grave. Hop. Voilà. Là, c'est bon. C'est bien. Allez. Crac. Alors. Alors, on a décidé de se foutre sur la gueule. Écoute, c'est commerçant. Hein, je... Hein, Moi, je trouve que c'est commerçant. <rire> Alors on fait un truc très simple, parce que je, je vais gagner. C'est vraiment, des, euh, vraiment pour, euh, pour avoir un bon, aperçu. Voilà, ouais. Alors ouais. on fait un truc très simple. Un méchant contre un Yanti. Ça, ça c'est une question de, de point de vue. C'est une, question, <rire> de <ressenti>. <rire> <rire> une vrai. question de ressenti. C'est une vraie question de ressenti. Ouais parce qu'en plus, il joue avec, euh, avec ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, dans l'histoire, tu sais vraiment plus. Hein. Ah bah oui, c'est ça, ça, qui... oui, ça qui est rigolo. On fait une phase, euh, on a décidé que j'allais. Euh, allez, je joue en premier parce que j'aime bien me faire tirer dessus. Ouais, ouais, par écoute. Donc on a placé euh, les vaisseaux, euh, on a mis. Je vais peut-être prendre ça pour, pour montrer euh, rapidement comment on a disposé, euh, disposé la, la, la bête. Alors ça, non, comme ça c'est mieux. Voilà, hop, et tac. Donc, euh, on a placé le silon ici. On voit qu'il a le marqueur d'altitude. Exactement. C'est l'altitude 1. Ensuite, on va avoir, ici toi, hein, tu es en altitude 1. On également. a la même altitude. Et puis, on a, on s'est quand même amusé à disposer de trois petites choses. On remarquera que celui-ci, il y a moyen de te le prendre dans la gueule direct. Mm. Euh, les deux autres devraient nous passer au-dessus de la tête. Voilà. Moi, j'ai décidé de jouer euh, le silon parce que euh, j'aime bien quand c'est long. Euh, attaque 6, donc je devrais faire plus de 6 avec 2 dés pour que mon Égal ou pas, plus voilà Structure 15, c'est les dégâts que je suis capable d'encaisser. Et ça. puis accélération 4, euh, donc euh, ça c'est en fait ma euh, latence au niveau, euh, au niveau du, euh, de, de, de la synergie qui est ici. Que je vais débuter à 3 parce que c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Voilà, à en début de faire. partie, on choisit son, son énergie kinétique. Mm, mm, mm. On peut la choisir et puis je pense que c'est beaucoup plus. Euh, ouais, c'est plus net de faire comme ça. Ouais. Toi, au niveau euh, de ta carte, tu as euh, 6 aussi, 14 en structure, un petit peu plus 3 faible, 3 en accélération euh, Ouais, tu, tu encaisses moins parce que tu es vivant, donc moi je suis un robot Bah c'est ça, au niveau, euh, et puis, puis ils doivent avoir des super matériaux vachement plus... Et heureux. puis ouais, c'est on enfin, on l'empire est, quoi Ok, allez, alors, l'air de rien... Donc là, on ne dit rien, on ne dit pas aux gens ce qu'on fait. Voilà, alors cas, là, c'est Secret. Je ne surtout pas, Erwan, ce que je fais. Secret. Ah, en plus, on, sait bien, on a bien séparé nos deux paquets de bluffs pour montrer qu'on était en train de s'en servir malgré tout. Exactement, ouais. pas... on n'a pas mis les cartes de bluffs, mais ce n'est pas grave. Non, hein. non, non. C'est pour essayer. Après, je pense qu'Erwan, il, il sait ce que je vais faire parce qu'on a fait un pseudo faux tour au début et, <rire> puis, euh, et puis voilà. Mais bah, euh... le but c'est de montrer un peu ouais, hein, ce qu'on ouais. peut faire après euh, voilà tout, tout n'est pas intégré au niveau des règles parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs Allez, je rails, vais hein. essayer un truc comme ça paf tac tac en tac, fait on, est, on, on essaye les, on essaye ouais. les, les, les vaisseaux c'est comme si on était le dimanche après midi on sort le vaisseau C'est ça. c'est euh... dimanche, euh, maman est en train de préparer il euh, n'y a personne dans le secteur euh, et puis euh, on y va quoi. Alors moi j'ai ah, C'est-à-dire qu'en fait, je vais d'abord faire la carte qui est au dessus, puis ensuite la carte qui est au dessous. Voilà. n'oublie pas de, de de faire sur ton et je vais faire en même temps donc là dessus la correspondance, euh, bah, qui est en fait qui est sensiblement ceci. <rire> tu, tu tu regardes moi pas. Prêt, moi je suis prêt. C'est vrai. Moi je suis prêt. Allez, tintin Allez. Tintin. Bon, paf Et puis, paf, paf Donc comme, comme on n'avait pas la carte de bluff, on sait qu'on va faire un boost. Voilà Parce que comme on l'a mis que, sur la table... Parce que comme on en a mis deux, <rire> et ben on sait que... Alors, tu vas booster... Je vais booster... Euh... Un virage... Euh, ah bon, ouais Je vais faire ça. Tac en fait. Bonjour. Ah, t'es un grand fou Ouais, ouais Ah je... ouais D'accord, j'ai compris ce qu'il veut on, faire. On y va. Non, c'est bien, il veut montrer des choses sympas. Et moi, en fait, bah, moi ce que je vais faire, c'est ça... Euh, et ça, ouais, je ne fais pas totalement le truc. Et du coup, ça va être génial. <rire> bah C'est toi qui bouge en premier. Ouais. Oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ça, <rire> il est trop content. <rire> bon, alors, on place ça ici comme ça. Voilà. Hein? Je, suis sur... ouais, je suis dans le cadre. Et puis, on place ça. Alors, du coup, je serai à vitesse 3. Donc, comme là, il y a un 3, ouais. donc, je suis obligé de prendre la ligne 3. Hein donc, de toute façon, quand tu fais un boost, tu es obligé d'être au maximum de ta vitesse. Ce qui voilà. est logique, hein, puisque tu, ouais, oui, oui. tu mets les réacteurs à fond. En fait. ouais. Et donc, au niveau, euh, au niveau de mon déplacement, euh, bah, ça, va donner, ça va donner un joli truc comme ça. Et comme je suis en boost, je ne peux pas euh, réaligner euh, mon vaisseau. Voilà. Ah, on est bien d'accord. Tu es obligé de suivre le mouvement. Ce qui ouais. aurait été sympa, c'est que j'essaie de drift. Ouais. Mais, euh, mais je ne peux pas le faire parce que, parce que je, suis, euh, je, suis en mode, je suis en mode boost. Ah, du coup euh, Du coup j'ai peur d'avoir fini mon tour déjà. Bah ouais. Et tu peux, tu peux toujours vérifier que la réglette, tu peux me tirer dessus. Juste pour la forme. Mais euh, je pense. Est-ce que... que avec la réglette je peux te tirer dessus Donc voilà, donc on prend à partir du pied. Hein. Non. Ça c'est une un, ça c'est un réflexe à avoir. Voilà. Donc là bon c'est mort, hein, évidemment. Un peu de Donc moi qu'est-ce que j'ai fait Et donc du coup, c'est super ce que toi t'as fait, parce que. Donc moi aussi j'ai fait un boost parce que faut bien essayer le matériel. Voilà. Euh, donc.. Moi, je vais faire une, une, une, un boost en courbe. Ouais. Et après, euh, je vais faire ça. Ah, ouais, tu tournes vraiment beaucoup là. Ouais, ouais, je, je, je, je me balade. Voilà. Donc, euh, évidemment, 3. Hein. Mm -hmm. euh, je ne change pas d'altitude, je reste tout droit. Donc là, je prends mon chip et je fais ça. Tac, je reglisse mes cartes pour ne pas bouger la figurine. Et là du coup, c'est là où il faut faire gaffe le petit réflexe à avoir, c'est pas remettre tout de suite ces cartes parce qu'il faut calculer l'énergie kinétique. Ah oui, exact. Voilà. Ouais, c'est le truc qu'il faut faire gaffe. Ouais, ouais, donc 3 plus 3, hein, parce qu'il y a 3 et 3. Ouais, ouais. Donc là je suis à 6. C'est-à-dire que la manœuvre... Voilà. Euh... Et moi j'ai remise, mais j'étais à 3 plus 3 aussi. Ouais, t'es à 6 aussi, ouais. Donc je suis à 6. Et donc ça veut dire que la manœuvre précédente, on ne pourra pas faire moins de 2 ou euh, plus euh, de 10 bon, Alors j'explique, c'est qu'en fait je vais prendre mon accélération qui est de 4. Et donc, comme j'ai 6, c'est soit le prochain mouvement, il va jusqu'à 10, ouais, en six, totalisant. 6 plus 4, 10. Voilà. Sinon, eh ben, ce sera 2. Par six exemple, quatre, deux. On, va prendre, on va prendre cet effet-là. Et eh bien, vous voyez, sur cet effet-là, euh, voilà le mouvement de 1, je ne pourrais pas le faire. Tu vas trop vite. Voilà, je vais trop vite. Ok. Bon, bon bah, on va voir la suite. L'air de rien, il s'est rien passé, mais... Mais voilà. Mais on... Il va se passer des trucs. Je il va se passer. Va se... Ça va se passer. Tiens, voilà. Je me rapproche un petit peu. N'y vois pas de hein C'est que ton t-shirt me plaît beaucoup. <rire> si tu aimes bien mon Totoro Fukushima. Bah je... ouais. Je... <rire> C'est enfin voilà. Alors en plus, je me rends compte que t'es vert sur fond vert. Ah oui, tu vas mourir. Hein. Mmh, ça va être sympa. Mais bon, je, ça y est, je viens Désolé. de te Il est vert sur fond ouais, vert. Bon, c'est pas le même vert, mais, mais, euh, mais bon, ça va être bon, chaud à deux ouais, ouais. Première. Bah, bah, je, je vais adoré. avoir une Je vais avoir une tête de qui se balade comme que ça, ça. Tout <rire> avec des bras. Oh, oh. Mais Méliès, yes, si tu nous entends. <rire> Mais bon, bah écoute, ouais, ouais, c'est vrai que là, je finis Alors, trop effectivement, euh, le petit point négatif de tout ça, c'est qu'on passe beaucoup de temps à regarder ces choses-là, quoi. Voilà, ça, c'est un petit peu en farfouillant ces cartes. Bon, euh, évidemment, euh, quand t'es expérimenté dans le jeu, après, tu connais les trucs par cœur. Mais c'est vrai qu'après, il faut trouver la carte quand même. Donc, euh, ça, c'est. Ouais, voilà, quoi. Contrairement aux petites réglettes de manœuvre de X-Wing, où, voilà, tu n'en as pas beaucoup. Euh... Chut. Chut. <rire> Mais on entend que je suis en train de bouger des trucs, en fait, dans le ouais. bidule. ça. c'est ça. c'est Ça, c'est le problème, c'est que euh, si tu changes quelque chose de ta manœuvre, tu l'entends parce que tu as des trucs qui font clic clic clic clic. Après, tu peux bluffer, hein. tu peux euh, changer et puis remettre le truc où c'était. Hein. En fait, ça va être un jeu très psychologique. Ouais, c'est ça. Ça va être très bluff, très psychologique. En fait, c'est du poker ce jeu. Quoi. Euh, Qu'est-ce que je vais faire moi euh, Bon allez, on va faire On va s'amuser un petit peu, on va faire des trucs. Hein. Tac. Hop, on va, on va remettre un. les petites ouais, hein. ça. Un truc comme ça. Psst. Et puis. En fait, je fais ça. Surtout. Mais il l'a fait aussi. <rire> allez, vas-y. On monte. Allez. Crac. Et crac. Donc moi, je vais, je vais tourner à la. Ah. À l'inverse, même réorienté dans le bon sens. Et puis ben toi, comme tu as anticipé ça, ah ouais. Je fais des, moi je fais des, je fais des, je fais, ah ouais, des... fais, un je fais des mouvements. de quoi. virage de fou, voilà. Okay. C'est pour montrer les manœuvres difficiles aussi. Allez, acte. Bon, alors moi, alors où est-ce que tu vas Alors moi, du coup, je vais faire un 3 comme ça. Tu vois donc j'ai le droit, hein, parce que ouais. euh, on est d'accord, hein, ouais. euh, au niveau cinétique, j'ai le droit. Ouais, ouais, t'as la bonne cinétique je, je peux aller jusqu'à 10. Tu as le bon spectre. Donc kinétique. du coup, là, mon 3, je dois le garder, mais euh, j'étais... j'étais à 6. Bah, je... ça se transforme en 3, ah, tout simplement. Tu, ah ouais, j'ai pas compris ça. Tu hein. prends l'énergie cinétique qui est marquée sur la carte. Ah d'accord, ok. Seulement tu peux le faire parce que l'addition ou la ah soustraction oui, avec fait, ton accélération... Oui, c'est normal parce que je fais pas un virage boost, donc finalement je tourne moins vite. Et donc j'ai dit que je tournais. Ouais. Alors normalement tu mal. peux pas le faire. Pourquoi Parce que faut que tu ailles, faudrait que tu tout droit pour faire ça. Ah d'accord, tu peux pas le faire en virage. Après tu peux le faire pour le, pour la partie. Si ah bah droit. non, si j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Non, non j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Ah d'accord. Alors attention, réorientation uniquement en ligne droite. Orientation uniquement en ligne droite, par contre réorientation, c'est-à-dire remettre ouais, la, le, ouais, ouais. le réacteur dans l'axe de, de, de ton armement, ouais. euh, de ton arc de tir, ça tu peux le faire avec un mouvement. Okay. Mais il faut ta carte de mouvement, il faut cette carte-là. Mmh. Mmh. C'est mmh. un petit peu difficile hein, comme. Je la euh, retrouve. <rire> voilà. Voilà, elle est là. Donc, euh, donc est-ce que tu veux voir si tu peux me tirer dessus Je pense pas. Tu ah, bah, me faut un, faut un arc voir. de tir quand même! Oui, oui, t es, t es, ton, ouais, ton arc, arc de tir est dans les fraises. J'ai hein. un arc de tir qui est. Ouais, ouais, ouais t'es au De, de, de, de, de si tu vois. C'était bah, pas... pour la forme. Ouais, on va dire que c'est ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Tac. J'ai gardé la même, euh, la même vitesse. Ouais. Par contre, je fais une espèce de, de virage de bâtard. Ah ouais, un vrai virage voilà. quoi. Et alors, c'est tellement un virage de bâtard. Ah ouais, c'est vrai, ah ouais. Que c'est une manœuvre difficile. Tu vois, c'est marrant. D'accord. Voilà. Donc, je mets un petit token. Hop, ici, ouais, et donc qu'est-ce le... que ça va impliquer pour la suite? Et ben, bah, le tour prochain, je ne peux pas refaire de manœuvre euh... comme si voilà. euh... j'ai aussi changé d'altitude. Ah, j'ai failli le faire. Voilà, ce qui est pas très intelligent parce que bon, c'est pour euh, c'est pour montrer hein. ce que je passe de altitude 1 à altitude 2. Ouais. Ce qui est pas très logique parce que le, le planétoïde vers, euh, vers lequel droit 2. je me dirige est altitude 2. <rire> donc je cherche les problèmes, en fait. C'est ça. Mais euh, bon, voilà, c'est comme ça. C'est pour, pour montrer un petit peu les, les Non, trucs. mais moi, j'aime quand tu joues comme ça. On prend des risques, <rire> ou quoi Hop. Donc, voilà, donc on déplace ces petits tokens comme x hein ouais, y a... Ouais, tout, bien sûr. On a tout un bazar qui ouais. suit le chip. Ouais. Mais en fait, il faut pas qu'on dise comme à X-Wing. C'est vrai. Euh, c'est faut... une mauvaise habitude. Non, ouais. ouais, non, il faut qu'on dise comme à Wing of Glory. Tout parce fait. que Wing of Glory est bien antérieur à X-Wing. Ouais. Puis c'est beaucoup plus proche au niveau. Ah. Euh... J'imagine que. Ça va mal se passer pour moi. Alors, on n'est plus à la même altitude. Ah, Et voilà, alors ça, c'est ça ah, qui est intéressant On aussi. est obligé de retourner alors, la réglette, comme on l'a fait tout à l'heure, ouais. dans ouais. la première vidéo, je crois. Et euh, ici, là, ça prouve que tu ne pourras pas me toucher. Et voilà, on n'est on plus à la même distance, parce qu'on n'est ah, plus à la oh, même pardon, altitude. Attends, je voilà. vais tenir le truc. Et donc voilà. là, ça veut dire que je ne peux pas te tirer dessus. Alors que si on avait été à la même altitude, j'aurais pu te tirer dessus. Ouais. Donc, conclusion, je suis une chèvre. Parce que non seulement si je tu... ne peux plus tirer dessus, mais en plus, je me dirige droit vers le planétoïde qui va m'éclater la gueule. <rire> Alors, euh, si tu n'avais pas changé, tu m'aurais tiré ouais. dessus avec moins 1. Ouais. Là, le planétoïde, tu vas forcément dire je change d'altitude euh, dans ouais. ta première. Mais tu changes d'altitude à la fin du mouvement ou au début euh, pour moi, c'est au début de souvenir. Hein. Parce que ça, ça ah c'est. Ouais. Genre, tu vas juste passer en dessous. Quoi. Ça, c'est ce que tu gères au début de ton mouvement. Mmh, Donc, mmh. si tu as dit que tu baissais d'altitude, mmh, c'est mmh. au début de ton mouvement. Mmh. Ouais. Mais tu vas ne pouvoir. Alors, attends, parce que tu... là, il faudrait que tu passes à moins 1. Euh, là, il faudrait que je passe à moins 1, ouais. Et tu ne peux pas passer de plus 1 à moins 1, j'imagine. Tu es obligé de descendre tu... d'un crochet Ouais, tu peux descendre que d'un crochet. Donc, tu vas passer à 0. Voilà. Donc, ne pas changer d'altitude. C'est ça. <rire> Et Arzo Tu sais le problème avec ce pilote de Viper, c'est qu'on a bien senti qu'il était suicidaire depuis quelques semaines. On l'a bien senti à bord as... du Galactica. T'as des soucis Tu veux qu'on en parle Je me suis fait larguer par ma maîtresse Silon. La blonde là ouais, ouais, ouais. ouais on la connaît. Bien, terrible. Elle, elle a l'habitude de... Je te ça. tuerais pour elle. Ouais c'est ça. Alors, moi du coup je suis à 3... On l'a dit tout à l'heure, parce qu'on récupère euh, celle de la enfin, le, la valeur du, du dernier mouvement. Oui, d'ailleurs, moi aussi, il faut que... Tu vois, ça, c'est un truc qu'on peut oublier très rapidement, ça. Mm -hmm. de, de matcher son énergie kinétique à la fin euh, de son mouvement. C'est vraiment un réflexe à prendre. Il y a des petits trucs à prendre hein, dans le jeu. Euh... Est-ce que je peux... Je suis en train de te dire ce que je vais faire, mais tant pis, hein, bah on, est écoute, on est là pour apprendre, on est là pour perdre. Pour, on est là pour montrer. <rire> je fais tout pour, d'ailleurs. Non, mais je reçois, donc normalement, voilà. Euh, Est-ce que je peux changer d'attitude et faire pivoter le vaisseau euh, écoute, je crois que oui. Allez, hein je crois que oui. Allez <rire> Finalement, je commence à être confiant. Qu'est-ce que je fais Je montre aux gens Allez, on va montrer aux gens quand même, ils sont là, ils regardent, on n'est pas... Ouais, cru, ouais. Alors moi, je fais... tin, tin, tin, tin. Ah oui, j'ai oublié de mettre la bonne vitesse, excuse-moi, voilà. Tin, dan, dan, dan. Alors, par exemple, là, j'ai oublié de mettre la bonne vitesse, il y a des règles qui disent, Ah, oh, t'as pas de cohérence entre ça et ça, t'es Ouais, t'as mis... un chapitre sur les mouvements impossibles, en fait. Voilà, ouais. Oh, ouais. Mais bon. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je vais continuer à aller tout droit. Mais que je vais faire pivoter mon vaisseau dans le sens Et oui. du méchant. Donc en fait, est-ce que tu veux que je t'aide Est-ce que tu as la caméra Non, non, c'est bon, là je suis bien. Et euh, alors, ce que je ne sais pas, c'est de combien de crans j'ai le droit de tourner autant que je veux. Ouais. Ouais, donc je ne vais pas être mal. Tu peux faire des rotations. Pas être mal. Euh... Ça va faire donc ça. Euh, voilà, ouais, je vais venir... Mon vaisseau va venir à vitesse 2, ici. Alors, je, moi, je, je conseille, hein, quand tu fais une rotation mmh. de vaisseau, avant de faire le mouvement et avant d'enlever la carte, c'est de faire la rotation de... La bah, vas-y, je te laisse que, le faire. Parce que sinon, après, euh, t'enlèves la carte, t'es obligé de reprendre le vaisseau, mmh, donc tu es mmh, là. Voilà. Non, j'étais à 2, je me voyais à 2, vitesse 2. Ah, pardon, oui. Voilà. Alors, Alors, la rotation je... est bonne, par contre. Pas hein, trop, non. bleu, voilà. Alors, hop. Voilà. Et j'ai un changement d'altitude. Ah oui, c'est vrai. Et donc voilà. tu passes à 2. Et je passe à, à altitude 2. Tac. Parce parce qu on qu on a, a, tu es un grand fou aussi, tu, tu aimes te prendre les, les planétoïdes. mais bah non, parce que celui-là, il est à 1. Ah d'accord. Donc, donc Je vais pense pas à oh, Et Je peux continuer dans cette direction-là. Ah bien sûr. Voilà, exactement. Bon, là, moi, j'ai pas de malus pour te tirer dessus. Exactement. Et alors donc, ne pas oublier le petit réflexe. Le donc, petit réflexe. Tu passes en, en énergie kinétique, en kinétique 2. 2. 2. Voilà. Et donc... Et donc là réglettes. Et là, on est à la même altitude. On est à la même altitude. Oh. Hop Et donc, comme on est à la même altitude... Alors, est-ce qu'il gêne, lui Alors, oui, parce oui. qu'il est, euh, il est euh, à, la même, euh, à la même altitude que nous. Mm -hmm. Donc là, t'es... Euh, non, es en normal. Là, tu là vois, je le, suis le en début normal. du socle ouais, et avant, ouais, moins 1. Ouais, ouais. Voilà. Et alors, pour le malus de ça... Enfin, je regarde dans les règles. Je t'avoue, là, je, je sais plus si c'est un moins 1 au dé ou un moins 2 au dé... Tu peux regarder si tu veux. Allez on... non, allez. Non. Enfin, tu allez. sais, tu feras un truc en bas de l'écran. D'accord. C'est bien ça. Oui. Hein Lance ton dé normalement. Et, et donc voilà. là, tu vois. Et alors tu me disais ouais, c'est trop facile de toucher. Regarde. Il <rire> faut que je fasse plus de 6 avec 2 dés. Ouais. Normalement, euh, voilà. Hein. Normalement, c'est. Normalement, voilà Tu ah, Tu vois. Tu vois ah ah ça y est. Ta journée s'est éclairée ah, Ça va être le rayon de soleil de ma semaine C'est ça <rire> Donc, alors, sérieusement, je t'ai touché, ouais. euh, tu vas aller piocher euh, là-bas, voilà. là et euh, tu ne vas pas forcément me montrer ce que tu pioches. Il ne faut surtout pas montrer que je te pioche, c'est ça le truc. Ah, c'est ouais. que les dégâts sont cachés à l'adversaire. Tous les dégâts. Tous les dégâts. Alors, moi j'ai pioché ça, donc euh, juste pour info, euh, pour les pour Alors les attends, spectateurs. Je vais, moi je ne vais pas regarder. D'accord. Alors moi j'ai eu ça. J'ai pas le retour, hein, donc je pense qu'à peu près on le voit. Okay, votre... <rire> donc voilà. Ouais, je vois pas. Moi j'ai pioché ça. Ouais. Donc comme vous pouvez le remarquer, bon ça je peux te le dire, il n'y a pas de plus. S'il y avait eu un petit plus dites, sur le jeton, dites-moi. Dites <rire> J'aurais été obligé d'en piocher une deuxième. Il ouais. n'y a pas non plus de petits euh, sigle ou de petits symboles. D'accord. Donc, ça donc e... il a juste pioché des dégâts. Fallait Exactement. Pas le dire. Voilà. <rire> j'ai voilà, j'ai juste un dégât lambda, on va mm -hmm. dire. Euh... Et, donc, le, le, et le... donc, ça, on le cache. Ouais. Mais alors ça voilà. Et le dégât 6 dans ta gueule, ça te fait mal ou... <rire> Ce n'est pas un 6. Hein. T'as eu de la chance au dé, mais moi, j'ai eu de la chance à la. <rire> alors, juste euh, une petite parenthèse vite fait. Ça, je trouve ça un souci un petit peu euh, difficile. Parce que quand t'alignes 3 ou 4 dégâts cachés et que t'as des malus sur des dégâts... Euh, faut s'en rappeler quoi, tu vois ouais mais, ouais, bon. mais c'est un ah, très excellent ce, je trouve, c'est ça en fait c est, c est ça. ça me fait vraiment penser à... c'est pas pour moi ah oui, <rire> non si, <rire> bah si moi je trouve qu'on... non c'est génial, non hum. mais moi je, tu vois il y a un moment donné, même euh, X-Wing des fois euh, ça arrive hein, dans des parties d'oublier ah merde j'avais un dégât critique, ça nous est tous arrivé hum. et euh, donc là, euh, vu que tu les vois pas tu les as pas sous le pif, c'est... Euh, moi je trouve quand même vachement sympa que tu, me laisses, que tu me le laisses pendant 3 mois quoi oh bah écoute, euh, <rire> tu sais moi euh, euh, <rire> je suis pour... Euh, les chaînes de jeu, donc euh... allez, vas-y. Alors, donc, voilà. Là, du coup, moi je fais ça 0, voilà, parce que tu ne peux pas euh, baisser ton ta hauteur de, de, de, de, de plus deux altitudes. De hein. Ça, hein. on va je vais, voilà. je vais vous montrer. Où. Donc, je reste à 2, donc tu vas rester à deux. Alors, bien sûr, tu essaies de descendre autant que faire se peut. Tu es passé eh oui. de plus 1 à 0. Et puis, ben, tu vas... Ah ouais, tu fais un boost, mec. Je fais un boost tout droit. Mais tu vas te le prendre en pleine gueule, l'astéroïde et ben, écoute, normalement, non, parce que la manœuvre ne passe pas sur le planétoïde. Alors, attends, on va enlever peut-être l'altitude pour être plus précis. Alors, qu'est-ce qui compte Alors, ce qui compte, voilà. c'est ce la, la, la, le trait, hein. Ah, c'est le Alors, trait Ah oui, oui. Bah oui c'est normal. C'est pas la largeur du Alors, vaisseau, euh, la largeur euh, du socle Je crois qu'il euh, me semble que c'est euh, si tu, ton vaisseau, enfin le socle dont ton vaisseau atterrit sur le truc. Là, oui. D'accord. Par contre, tu peux passer, euh, il me semble. Oui, mais c'est le total de tes mouvements qui font, parce que là, tu as un premier mouvement où tu, vas où tu vas arrêter ton socle sur le, sur le vaisseau. Mais non, c'est le total de tes mouvements font et eh ben tu vois ça, ça ça ça fait partie des tout petits détails des règles mmh. que je n'ai pas encore totalement d'accord on regardera m'excuserai non bah, je n'ai jeu ouais. que depuis trois semaines Ouh, la baguette. et euh, donc voilà donc moi pour moi logiquement je devrais prendre un truc ouais. parce que je suis quand même je passe dessus quoi bah tu vois ouais je sais pas voilà. je suis pas m'en fou allez bon allez on s'en fout euh, on mon... mettra euh, fou, fou, fou, fou, voilà. la magie euh, du euh, montage donc là bon bah voilà je fais mon mouvement j'ai un boost droit Et donc là, je tourne. Et oui. Enfin, je fais une rotation. Ah oui. Et une grosse Et rotation. Une grosse rotation. C'est-à-dire, genre, je, je vomis dans le cockpit. Voilà. Ah, cest à -dire que toi, tu as déjà anticipé le prochain tour. Voilà. J'ai trop anticipé le prochain tour. Enfin, quoi que ça dépend. Ça dépend où tu vas te mettre après. Mais euh, dans mon idée, c'était euh, pouvoir te, te shooter, mais pas là. <rire> <rire> mm, mm, mm, Mais mm. ça va peut-être me servir pour après Tu pensais que j'allais partir. Ouais, plus. ouais, je pensais que tu allais, allais plus. Euh, bon, bah, Vous voyez grave. à quel point c'est. <rire> donc, 2. Euh, je peux enlever ma manœuvre difficile parce que ce que je viens de faire n'est pas une manœuvre difficile. Et je euh, réévalue euh, ton, ton, euh, mon, mon énergie kinétique. Mm, donc mm. là, je passe à 6 puisque 3 plus 3 égale 6. Et donc, c'est une manœuvre que je pouvais faire. Hein. Mm. Hop. Allez, on en fait encore un de tour mm. Allez. Ça serait bien qu'on arrive à se tirer dessus. Bah remarque on sait tirer. Bah tiré dessus. Bah je tiré dessus. Ouais, tout à fait. Ouais, je peux... je... <rire> non mais non mais euh, tu sais. Non mais dis. Non mais je je. C'est ma mémoire sélective. ouais ouais je vois ça. <rire> <rire> tu vas jamais tirer dessus. <rire> que font ces dégâts sur mon. <rire> mais que c'est quoi <rire> oh, <coughs> Je vais tenter. Bon je vais spoil hein, Je vais chanter un changement de direction juste pour montrer euh, comment on fait quoi. <coughs> Alors, en sachant qu'un vaisseau qui, a, qui est tourné euh, ne peut pas changer son énergie kinétique sur le prochain tour, tu es obligé de prendre la même énergie kinétique, d'avoir une manœuvre à la même énergie. Là, je suis ouais. obligé de prendre à, du 2, du, du coup. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je suis obligé de prendre du 2. Tu es obligé de prendre du 2. Et alors, moi, j'ai du 6, mais alors ça me paraît. Euh, euh, bah, si, ça veut dire que je suis obligé de faire un boost. Bon, il faut... Voilà, il y a des petits trucs dans les règles, il, faut... il faudra voir ça en détail. Peut-être que tu referas une vidéo plus tard. Ouais, vraiment, alors après, fera... tu sais, hein, ouais. euh, le jeu il est bien, les gens ils vont l'acheter. Oui, ils voilà, apprendront les règles tout seuls. C'est vrai, c'est vrai. <rire> vrai. Mais euh, je, je crois que tu, tu peux... quand as un vaisseau est tourné, tu peux pas changer ton énergie kinétique. Euh, donc euh, ce qui met... Enfin, c est, c est, ça c'est sûr. Mais euh, dans le cas où moi j'ai une énergie kinétique de 6, ça veut dire que je suis obligé de refaire un boost. Et pas supposé faire de boost à la suite. Donc il y a sûrement quelque chose que là. Euh, voilà. Je préfère être honnête hein, et dire euh, que on mmh. n'est pas Je ce... suis pas. Enfin. Voilà. Mmh. On... Voilà. Ok. Moi, je suis bien. Donc, euh, je sais pas où était mon. Ah ouais, mon altitude. Ok. Donc, moi je vais faire les choses comme ça au niveau de l'orientation, réorientation ou pas réorientation parce que je vais pas le dire trop fort non plus, je veux pas les coups de tout. Ah, attends, parce que moi j'ai pas du tout. Et puis, tout. genre après, bah, je vais faire celui-ci là en fait. Et normalement, bah, je vais pouvoir le finir. Voilà. Euh... Bon. Écoute, je suis pas sûr pour la même kinétique. Bon, on va faire sans, Il faudra vérifier euh... ouais, dans voilà. les règles. Igo Ouais. Well. Bing et bing. Donc je réoriente, Très. et en fait, je fais un petit, un petit flux de ce à vitesse. D'accord. Et toi Alors moi, je remets, ah bah, toi, tu, je fais toi, un changement tu, de direction. Toi, tu te mets dans le, dans le sens. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Donc, comme tu me l'as conseillé, je vais déjà réorienter le truc. Qui sera voilà. orienté comme ça. Donc normalement c'est pareil, tu peux pas le faire ça. Parce ah, que, tu vois, ouais. la, sur la carte, il n'y a pas le la, la flèche euh, comme ça, ah, c'est oui. mal tout droit. c'est pas un tout droit. Mais c'est pas grave, fais-le, parce que c'est bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Mmh. On montre juste. Ah j'ai euh... du mal hein avec ça. Hein, oui, il y a des petits, il des petits détails comme ça. Alors, attends, euh... on va, on va dire que je le fais pas. On va dire que je le fais pas, voir ce que ça fait. Ok. Parce que voilà. Et puis là, bah oui. Et oui. Et oui, là t'arrives sur le truc. Alors on va dire que je le fais Bah de toute façon, même si t'avais orienté ton chip, tu te serais pris, Et je te tirais dessus, là. Ah oui, tu veux dire au niveau de l'arc de tir, je me le prends pas, je suis à hauteur 2. Ah bah oui, tout à fait. Bien vu. Je me le prends pas, je suis à hauteur 2, mais mon objectif c'était vraiment de... C'est ça. Et tu laisses des traces de gomme sur... Ouais, exactement. Mais j'ai pas le droit de le faire. Mais ça se trouve t'es encore dans l'arc. De... Non, t'es plus dans l'arc de tir là, si tu peux. Ah si bah, Tu restes comme je ça. Suis comme ça. Ça me paraît. Ah. Ouais, pas, non, euh, faut euh, voir, euh, mais je euh, pense euh, pas. Euh, hein. euh. Ouais, non. Moi, bon, ça, ça me paraît. Euh... Non, là, t'es, t'arrives. Non, non, non, non de rien. Ouais, C'est mort. De rien. C'est pas grave. Ok. Alors, quant à Allez, moi... Un tour. Quand, quant à moi, Max. Alors, euh, change ton énergie cinétique. Oui. Donc, t'es toujours à deux, peut-être. T'es oui, toujours à deux. Ouais. Donc, euh, je fais euh, du moins un. hum. Mm -hmm. Donc déjà, je change d'altitude. Je suis à l'altitude... Ou oh, non euh, Donc, changement de direction. Je vais réorienter mon chip. Mais ça, on le fait après la manœuvre. D'accord. Voilà. Donc, euh, vitesse 3. Donc, je, je, c'est donc cette manœuvre-là. C'est une manœuvre difficile comme c'est indiqué. Donc, voilà. Donc, là, euh, moi, j'enlève le vaisseau. J'ai une carte de réorientation. Donc ça, alors, attends, d'abord, je faut que je là là, je vous fais une euh, connerie. Ah ouais, ouais ça va être connerie, chaud là. Ouais, ouais, bah, écoute, tu euh, sais, genre les manœuvres impossibles. On n'est euh, pas à la même Il est là le drift. Alors, voilà. On n'est pas à la même altitude. C'est intéressant. Et alors, moi, je suis euh, en énergie kinétique. Euh, J'étais en énergie kinétique 6. Hein. Donc, c'est... je drifte bien, grand quoi. Drift. Donc, je fais ça d'abord. Donc, d'abord, tu driftes. Ah, donc, ça donc ça va je pas être vais mal. dans la même direction. Ouais, ah, peut-être que ça va me servir en fait. Hein. Ouais, complètement. Voilà. Donc, ça, faut pas oublier. Alors, euh, si tu aimes Gasland. Gasland. Ah oui, il y a des ces histoires-là aussi. Il y a hein des drift. Oui, mais ouais, ben normal. Hein. Et donc après, je fais ma manœuvre. Ouais. Hop. Oh là là, oui. Mais alors là, je ne vais pas enlever ma carte parce que comme j'ai fait ma carte de changement de direction, mm -hmm. ça veut dire que euh, normalement, tu te déplaces, ton socle va se déplacer dans le sens de ton vaisseau. Bah voilà. C'est-à-dire que ça, ça revient par là, en fait. Là... Ouais, c'est là que c'est pas bon. Ouais, et c'est là que c'est pas bon. C'est ça, voilà. qui est Hop. là, voilà. voilà, voilà, et là, en fait, pas, mais j'aurais pas pu de toute façon tourner avec le vaisseau orienté, hmm. donc ça peut aussi servir à remettre la classe départ et puis à repartir, tu vois, voilà. Ouais, et tu vois, dans mais... alors après, là, on est ouais. en main contre un, donc, on... alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et là, je change mon énergie kinétique, évidemment, on a voulu montrer un petit peu tout ce qui était possible de oui, faire, voilà, on... mais s'il y avait eu un deuxième sinon tu te serais sans aucun doute bien placé euh, comme ça, ouais, moi louche. Bon voilà, hein. après il y a évidemment y a les petits détails de règles à, à voir. Hein. Je regarde quand même ce que je t'avais... Oh là là <rire> ouais, En tu... plus t'avais eu du bol. Tu mariais la peinture en fait. <rire> Nickel.